Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 146 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui, comme vous le voyez, à Fruit Ninja HD. Fruit Ninja qui est aussi un jeu sur smartphone euh, qui est très apprécié, que beaucoup de gens euh, connaissent et beaucoup de gens aiment. Et donc voilà, j'ai commencé en mode classique. Euh... Donc c'est parti. Alors le but, euh, le but clair, c'est là, de, en mode classique, de couper les fruits, de pas toucher les bombes. On va voir ce que c'est les bombes. Alors là, j'ai fait un critique euh, 16. Donc le but, c'est de faire un maximum de points sans toucher les bombes, et sans les, les, euh, laisser tomber de fruits, donc ça c'est pour le mode classique, hein. donc euh, voilà. Alors euh, les critiques, je sais pas trop comment ils viennent, alors je vous dirais franchement, ça fait longtemps que j'y joue à Fruit Ninja, j'ai jamais vraiment compris les critiques, on a les combos, quand on en, a, quand on en fait plusieurs en, en même temps, à partir, de 3, à partir de 3 en même temps ça nous donne un, un petit peu de bonus. Hop là, comme vous voyez, combo de, combo de fruits plus 3, donc ça comptait mes 3 plus, hein, on a rajouté 3. Au niveau des points, donc là je suis à 51, 53 euh, Ninja du fruit Alors ça c'est les petites récompenses qu'on peut avoir euh, Les petits objectifs Vous voyez là j'ai laissé tomber un, un fruit Sans faire exprès, donc là j'ai une petite croix rouge En haut à droite qui est apparue, et au bout de trois Croix rouges, bah ben, on perd carrément Le niveau est, enfin le, le jeu est terminé Et donc euh, bah du coup Notre score euh, Notre score qu'on aura, qu aura à ce moment là, ce sera Notre score De la partie Donc c'est un peu, c'est un peu voilà, là, voilà, je me suis fait avoir par une bombe. C'est un peu complexe par rapport à un, un peu, un petit peu de réflexe, mais des fois les bombes elles arrivent, bon, vous ne voyez pas. Vous un petit conseil. Alors nouvelle partie. Voilà, on va faire pour continuer. On va faire tous les modes, on va faire mode zen. Donc euh, mode zen, c'est euh, c'est tout simple. Il y il a, y a pas de bombe, tout simplement. Et il faut faire un maximum de fruits, donc un maximum de combos, on va dire. Euh, en 90 secondes, 1 minute 30 Hop là, donc là bon là je... Voilà, il est plus 5, j'étais je... pas trop Plus 3 Donc le but c'est là voilà, de faire le meilleur des scores Ça cache le free, il y a un petit trophée On va voir qu'on peut débloquer aussi Quelques petites récompenses euh, de temps en temps et, euh, Des nouvelles épées Parce que là du coup, on... vous voyez quand on, quand on découpe c'est euh, Ça fait un petit trait blanc yep. Et euh, donc on a d'autres, il y, y a des flammes, il y a des lames disco il euh, y a des lames un peu tout, le, le fond aussi, le décor que vous voyez là c'est du bois sous bidon. Bon, des fois il y a, y, a y a des symboles, du yin yang, des trucs comme ça, ça se débloque tout ça. Hop là On essaye de faire un peu du score. Ah, ça fait longtemps que je pas joué, puis sur PC c'est différent aussi. Moi je l'ai sur mon smartphone et... Euh, bah sur smartphone c'est une, euh, une autre façon de, de voir le jeu. C'est toujours le même principe mais... Euh, c'est pas pareil, on n'y on joue, joue pas de la même manière, la chute, ma souris c'est pas vraiment top pour faire des, des bons combos, des, des choses comme ça. Yep, yep. On remarque quand même les graphismes qui sont beaux pour, pour les graphismes sur PC. Graphisme simple mais très beau, très bien fait. Voilà, le temps arrive, le petit clic-clic qu'on entend là. J'essaye de, de marquer quelques points en plus. Moment de zen. Hop là, temps écoulé, nouvelle lame déverrouillée, vous voyez qui me dit on ira voir après. Alors, euh, hop. Ce qu'on va faire, on va aller voir. Le dojo. Le butin du Sensei. Voilà. Lame rouge brillante. Donc là c'était la lame d'origine. Donc c'est la rouge brillante. Euh, merde, attendez, je sais plus. <rire> je suis un peu perdu. Voilà, hop, on sélectionne. Et voilà, on voyait notre lame et maintenant elle est rouge. Alors ça c'est nouveau. Lame de feu. Hop maintenant notre lame a fait des flammes. Donc on en avait deux. Et on, doit, on a pas d'autre chose, on n'a pas de fond, on a rien. Voilà. Et on va aller faire donc le, le, le troisième mode, c'est le mode arcade. Que vous voyez ici. Mode arcade que, qui est mon préféré, qui est le préféré de pas mal de gens. Donc le, sur le mode arcade. Alors, euh, vous avez vu, il y a une bombe qui était violette, cette fois-ci, elle était pas rouge. Une bombe violette, vous enlève 10 points. vous enlève 10, euh, 10 points, enfin ouais, des, des, on peut appeler ça des points, c'est ce que vous avez coupé, quoi. Et euh... Donc le niveau se termine à la fin du temps, donc on a une minute un peu plus je crois, je ne sais plus exactement. Hop là on a des bonus, voilà. Ah bah je ne l'ai pas eu parce que j'ai tapé dans une bombe. Mais on, on a ça en plus, c'est-à-dire qu'on a des bonus, on a trois bonus différents. Donc on a un bonus comme celui qui est passé devant nous, qui était un fois deux. Un fois deux, ça multiplie le score pendant un certain temps. Et euh, donc tout ce que vous allez faire pendant, pendant un temps donné, ça sera multiplié dès que le bonus finit. Alors là hop, on a eu le troisième bonus qui ralentit. Une sorte de ralentissement, paralysie. paralysie double point on le voit ici on, on va voir tous les bonus donc on a eu le frenzy le frenzy qui envoie des fruits sur les côtés le double le double point que vous voyez là hop 34 68 ça va donner des points et le ralentissement qu'on a vu oh j'ai encore un double point alors ce qui est bien c'est de combiner euh, le double point avec le frenzy parce que le frenzy quand il est là voilà j'ai des super blitz quand vous faites pas mal de combos en, à la suite euh, ou euh, pas mal de combos tout court en fait ça vous donne des super blitz des fois. On arrive à monter, je suis monté à méga, méga blitz plus 20. Je crois même que j'étais même allé au dessus. Donc voilà. 60 secondes on recommence. Parce que du coup on n'a pas eu le temps de tout voir, tout voir correctement. Hop. Le petit détail c'est qu'on voit les la, la trace des fruits qui, qui s'éclate. Hein, sur le décor derrière. Bon c'est un détail mais c'est ça. Ça a, pas vrai, ça a son importance dans, dans le, la beauté du jeu. Là on a un frenzy, regardez, combo blitz, j'ai fait plus 5. Donc là j'ai critique, mais critique je sais pas comment il vient. On peut très bien faire un critique sur un petit fruit qui se balade, que sur, euh, que sur plein de fruits qu'on qu découpe en même temps. C'est... Euh, je sais pas. Est-ce que ça fait partie des fruits qui sont un peu aléatoires Regardez-moi tout ça. Ouh, combo blitz. Allez, combo super blitz plus 10, voilà, et on peut monter... Euh, on peut monter encore. paralysie Hop, j'essaye de faire des combos. Voilà, Fantastic Blizz plus 15. Voilà, Super Fantastic Blizz plus 20, on l'a vu. Donc ça fait du bon score, ça, quand même. Ça fait déjà mieux que la première partie. Même si c'est pas énorme. Pour vous dire, euh, sur mon portable, j'ai fait euh, 614. Euh, D'ailleurs, euh, il me semblait avoir fait 570. Et euh, je me suis pas su. Le euh, GTA 614. Alors 20, 25, 25. Regardez, ça c'est les bonus qu'on a en fin de partie. Ça, ça vous donne toujours un peu plus de points. C'est suivant euh, ce que vous avez fait en fait. Alors en général, quand vous avez des gros scores, ça vous en donne pas beaucoup. Quand vous avez des petits scores, facilement vous avez des bons bonus. C'est bizarre. Hein. enfin Je sais plus trop. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de critères. Euh, suivant les bombes que vous avez touchées. Suivant les, les, les combos que vous avez fait. Vous êtes maître de la combo. Hein. Hop. Oui, on en fait un troisième. <rire> J'aime bien, bien ce mode. Alors c'est pour ça j'en fais encore un On va essayer d'augmenter encore plus le score Qui était pas non plus hein, fantastique Là on est déjà à 119 c'est pas mal Parce qu'on a pas les, les bonus au, au bon moment en fait Donc là on a, on a eu du plus 10 ah, alors le freeze Hop fois 3 fois, Euh pas fois 3 Plus 3 Combo blitz hop plus 10 on va essayer de marquer plus que tout à l'heure C'est pas gagné Hop là, 39 x 2 Magnifique, oh encore un frénésie Plus 10 Oula, bah là on va, là on va éclater le score Ah oh là là Ouais C'est plutôt pas mal tout ça Il nous reste 7 secondes, bah c'est bon c'est bon, le score est éclaté. 389. On va essayer de faire mieux. Et voilà. 399. Plus 10. Plus 10. Et plus 25. Ce qui nous donne 444. Bon, un bon score. Je suis, je suis content de moi, c'est bon. Surdoué, 400. Ah d'accord, on a eu un petit trophée en haut. Alors, regardez le dojo. Est-ce qu'on a autre chose de nous... Est-ce qu'on a débloqué quelque chose d'autre Non non, on n'a rien, rien eu de nouveau, malheureusement. Voilà, allez, nouvelle partie. On va, on va refaire un mode classique. Parce qu'on en a fait qu'un. Comme on a fait euh, trois fois le mode action, euh, mode arcade. Euh, je je, bah, je vais faire un deuxième fois le mode classique. On va essayer d'améliorer le score. C'est pas dit. On sait pas, peut-être. C'est possible. Tout est possible. Moi, voilà, plus 10. Désolé si j'ai si des blancs, je sais. Bon, je peux pas tellement dire de trucs sur sur Fruit Ninja, comme vous savez, je vous montre à peu près 10 minutes, comme je dis d'habitude, pour les petits jeux comme celui-là. Allez. Donc ce sera. Là, on... je pense que le prochain, le prochain épisode, ce sera plus un, un gros jeu. Parce que là, on a fait de petits jeux on a fait les angry birds je voulais les faire de toute façon je me suis dit bon les angry birds euh, voilà c'est des jolis jeux euh, qui sont intéressants que les gens aiment bien je me suis dit je vais les faire comme ça au moins même s'ils connaissent déjà je les aurais fait j'ai fait le bad piggy juste avant euh, parce que lui il est un peu moins connu mais il est bien aussi et là donc on est on est sur fruit ninja euh, qui était euh, selon moi incontournable dans les jeux de smartphone je sais pas si on peut faire du doodle jump et, et, et je vous assure que si on peut le faire sur PC, bah je vais le faire. Je suis un fou. Alors, mais, mais comme je vous disais, donc la prochaine vidéo sera un, un nouveau, un, un, un vrai jeu. Enfin, un vrai jeu. Ça, ça aussi, c'est un vrai jeu. Euh, au passage, on a éclaté le score. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis parce que je, je, viens, je viens de le remarquer, mais <rire> je n'avais pas fait attention au score. Oula, il n'est pas bien. Donc un gros jeu, comme je disais. Je sais pas encore quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce sera la, la surprise. Bon, peut-être du, du Street Fighter. J'avais ou... avez du, du Elder Scroll encore peut-être en, en réserve. On verra. Allez, hop. 154. Je suis pas sûr qu'on aille bien plus loin. Allez, 159. Allez, 161. Ah, Même, moi, même sur mon portable, je fais pas ça. Parce que j'ai des gros doigts et... Hein le portable hein, chouche les bons ah, il me semblait que j'avais laissé tomber un f... et eh ben là voilà c'est moi qui parlais. 175 bon c'est un joli score les marins anglais consomment des citrons verts pour prévenir du score but ah, c'est le petit conseil que je vous disais là donc voilà allez donc ce sera tout donc pour fruit ninja hd